« Bonjour, bonjour à toutes. J'ai participé au programme Créer votre propre changement. Ce programme, honnêtement, m'a métamorphosée. Après la deuxième séance, j'ai pu me faire respecter au travail. J'ai osé parler aux personnes malveillantes en leur expliquant que j'étais là, que je comptais y rester et qu'elles n'avaient d'autre choix que de l'accepter et de faire avec. J'ai osé crier sur une personne qui m'a cherché des difficultés avec son entourage. Je lui ai indiqué que je n'avais ni peur d'elle ni de ses menaces. » que si elle me laissait pas tranquille, je n'hésiterais pas à l'exploser. J'ai pu remettre les pendules à l'heure avec mon ex, je lui ai dit que je ne voulais pas revenir avec lui et qu'il qu était temps pour lui d'aller voir ailleurs. Franchement, ce programme te donne la force d'esprit, te fait pousser les ailes, te donne la foi en toi et du courage pour affronter les démons. Je ne suis pas au bout, mais ce programme m'a montré le chemin à suivre. Il y a un avant et un après. Je vous le conseille vivement, inscrivez-vous, vous en sortirez plus forte. Armel est plus qu'une thérapeute, c'est une personne qui se donne corps et âme pour aider ses patients à s'en sortir, leur montrer le chemin de l'amour pour soi, leur permettre de goûter à la joie et au bonheur. Merci Armel et à bientôt. Myriam.